Ne crains point, croise le monde. Ne crains point, croise le monde.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 « Et j'ai mis au-dedans de moi, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu, mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'air monde, depuis la montagne de Mitzéa. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour où l'Éternel m'a accordé sa grâce « La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi mes, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse « Où est ton Dieu Pourquoi t'as battu mon âme et j'émus-tu au-dedans de moi Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Il est mon salut et mon Dieu Amen Oh oui encore Encore Une fois Seigneur Encore Encore Une fois Seigneur Oh moi j'ai soif J'ai soif Dis Dieu oui. Oh oui j'ai soif Dis Dieu oui. Oh encore, encore, une fois c'est, euh, oui, encore euh, moi j'ai soif, j'ai soif du Dieu dit euh, moi j'ai soif, j'ai soif du Dieu vivant. Nous oh. voulons, notre Père Céleste et notre Dieu te remercions de ce que tu es réellement le Dieu vivant, qui parle encore aujourd'hui, et qui voit encore aujourd'hui, et qui entend encore aujourd'hui, Père. Tu es celui qui écoute nos prières, qui aussi qui les exauce, mon bien-aimé. Nous parlons à un Dieu qui est vivant, nous parlons à un Dieu qui a des oreilles et qui entend, mon bien-aimé, Père, qui a des yeux aussi et qui voit, et qui a aussi une bouche et qui parle combien nous nous résistons, mon sauveur béni, que nous nous sommes tournés vers toi, toi qui as créé toutes choses, mon sauveur, toi le véritable avec lequel, Seigneur, oh Dieu, Abraham, a nous nous te remercions vraiment pour ce privilège de voir marcher avec toi et dans la vérité, mon béné Seigneur, d'être davantage et toujours éclairé par toi, mon béné Père Saint, oh Dieu, merci réellement pour tout ce temps que tu nous donnes, et la grâce de pouvoir réellement aussi, oh Dieu, chanter les chants des Sion pour ta gloire, tu as touché nos cœurs et nos âmes, enfin que nous puissions vraiment être un peuple qui est attaché à toi comme nous l'avons entendu comme une biche, soupir après des courants d'eau Seigneur ainsi mon âme soupir après toi oh notre Dieu c'est vraiment le désir profond de notre cœur encore en ces jours mon bien-aimé Père oh Dieu en voyant cet amour que tu déploies à notre endroit en voyant tout ce que tu fais Seigneur nous voulons que simplement te dire merci aussi bien-aimé Père Tibissant et te dire encore gloire te soit rendue pour ta bonté ton, ton amour à notre endroit mon bien-aimé Père Saint Dieu tu t'es réellement humilié à baisser Seigneur pour que nous puissions Sois élevé, mon bien-aimé Seigneur. Sois béni encore pour ce soir, ce que tu fais, Seigneur, ce que tu as fait hier aussi avant-hier, mon bien-aimé Patricien, ce que tu fais encore aujourd'hui, bien-aimé Père oh Dieu, tu es vraiment extraordinaire, mon Sauveur. Merci encore pour le pardon de nos péchés. Merci encore pour la foi que tu nous as donné, bien-aimé Père saint oh Dieu. Merci encore pour ton Esprit Saint qui agit encore aujourd'hui, bien-aimé. Sois glorifié encore pour tout ce que tu fais pour mon frère et pour ma soeur. Merci pour ce que tu as fait, Père. Nous pensons aussi à nos frères et sœurs partout où ils se trouvent encore en ce jour, Seigneur, qui ont aussi besoin de toi, Père, et nos frères qui sont aussi là-bas, et qui travaillent aussi pour ta gloire, qui sont aussi bénis, Père. Nous te disons merci pour tout, Père. Merci pour les cantiques, merci aussi pour le chant, merci pour l'adoration, merci pour tous les témoignages, que tu fais. Nous te disons merci, quand avons ainsi prié, mon roi, au nom de Seigneur jésus Christ. Amen. Oui, nous le remercions de notre cœur, parce qu'il est vivant, parce qu'il est là, parce qu'il est présent, et pour ce qu'il fait pour nous, qu'il soit vraiment béni. Et s'il était mort, qu'il n'était pas ressuscité, où nous serions-nous aujourd'hui? Qu'il soit béni parce qu'il a dit Je suis vivant au siècle des siècles. Oui, que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. Et merci pour son amour. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Oui, nous avons sujet de pouvoir lui dire merci et le remercier vraiment des fin de notre cœur ce que nous accorde la grâce de pouvoir vraiment réaliser qu'il est vivant. Et, et aussi, nous réalisons cela parce qu'il vit en nous. Et, et c'est Dieu a trouvé plaisir aussi de pouvoir aussi venir tabernacler aussi dans dans chacun de nous, parce que c'est cela qu'il avait donc aussi de désirer effectivement. Et c'est ce que aussi, je pense, que lorsque... « Solomon avait donc prié après avoir dressé et bâti les temples, effectivement, il lui a dit, « Mais quelle maison pourrais-je te bâtir euh, est dans des choses qui sont faites de mes d'hommes? Voici, ô oh Dieu, le cieux des cieux ne peuvent donc te contenir. » Dieu a eu à pouvoir vouloir aussi avoir une demeure dans laquelle il pouvait réellement aussi tabernacler. C'est pour ça qu'on nous dit que ne savez-vous pas que vous êtes les temple du Dieu vivant et que vous êtes des temples du Saint-Esprit, parce que Dieu est esprit, il a. Donc c'est vraiment quelque chose de tellement merveilleux de ce que Dieu est venu tabernacler dans un homme. Et cela parce que un homme a eu à pouvoir le faire. Nous remercions notre Dieu. Et c'est aussi un privilège pour tout un chacun de nous de pouvoir réaliser que non seulement il tabernacle à nous mais encore il nous conduit encore davantage pour pouvoir nous amener davantage de plus en plus à atteindre cette stature vraiment parfaite de ce que lui puisse prendre davantage beaucoup plus plaisir à se déverser totalement en nous. Oui, c'est ce que le Seigneur qui nous a appelés. Il ne fait jamais des choses à moitié, comme nous l'avons entendu. Il achève effectivement ce qu'il a toujours commencé. Et comme nous savons que la Bible nous fait savoir que toute la plénitude de la divinité a... Vitez donc en Christ comme nous le chantons, tout étant est en lui », ce n'est pas historique, hein? c'est une réalité. C'est pour ça que le Seigneur veille véritablement sur sa propre sémence. Il ne veille pas sur autre chose, rien que sur ce qui est sorti en fait de lui. Comme il a dit à, à Jérémie, « Que vois-tu donc Jérémie ?» Et il lui a répondu en lui disant que « Je vois une branche d'amandier ». Et le Seigneur lui a répondu d'une manière claire, ferme et certaine aussi en lui disant que tu as bien vu parce que moi ici je veille sur une seule chose, c'est sur ma parole. Oui, c'est cela que nous avons ce privilège de pouvoir réaliser que Dieu a ouvert nos yeux et nos cœurs pour que nous comprenons ce qui est important. Voilà pourquoi il, il, il veille effectivement sur cela, parce que c'est ce que aussi dans les scènes écritures nous avons compris, comme on nous a dit effectivement que au commencement était donc la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et Dieu, il fait toutes choses par sa parole. Rien de ce qui existe ne peut exister sans la parole de Dieu. Donc euh, Dieu veille sur cela. Alors si toi tu es négligent dans les choses en ce qui concerne ce que Dieu a dit, alors effectivement, la Bible nous fait comprendre que maudit est donc euh, quiconque fait avec négligence les choses qui concernent Dieu en réalité, parce que lorsque nous, nous, nous sommes dans cette négligence, effectivement, ce qu'effectivement, en réalité, nous ne prenons pas à cœur, effectivement, fait, tout ce qui est important pour Dieu. C'est pour ça que nous, nous le chantions, nous le supplions, oui, je le suppliais en lui disant « Seigneur, redonne-nous ces jours heureux où nos cœurs étaient toujours palpitants pour être dans ta maison, pour pouvoir te servir. On ne trouvait pas ça ennuyant, on désirait, on on soupirait et on priait avec dévouement. On ne le faisait pas pour qu'on voit qu'on est chrétien. Non, c'était vraiment un désir profond dans notre cœur. Redonne-nous ces jours heureux. Où nous te chantions, où nous te supplions. Où quand même nous sortions, nous marchions. Nous nous souvenons de ce que nous avons entendu. Sur le chemin, nous en parlions. Oh oui nous ne sortons pas directement, on va sur le Facebook, on va sur les, les réseaux sociaux, nous, on sortait, on pensait à ce que nous avons entendu. C'est comme les, ce qui marchait des maïs, vous vous souvenez? Il dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Il faut que ce cœur soit réceptif. Ou que ce merveilleux quand nous pouvons penser à cela, de voir qu'il marchait, il s'entretenait, pas d'autre chose de ce qui préoccupait leur âme, c'était pas des commerces, ce pas des choses qu'ils allaient faire le lendemain, non, des, des réellement ce qui concernait leur âme. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas Et ils marchaient, ils ont retourné, juste que nous pouvons lire cela, c'est dans, je pense, dans, dans Luc, je pense quelque chose comme ça, oui, dans Luc au chapitre 24, je crois que c'est cela, dans Luc au chapitre 24. Euh, et, et voilà que... Euh, je pense que, je pense que c'est la bonne, voilà, verset 13, merci, verset 13, il nous dit, et, et voici, voici donc, après que toutes ces choses se soient passées, comme vous vous souvenez, et qu'il était été donc crucifié, et qu'il ait donc aussi été enseveli, et effectivement, parce que, et 24, verset, on dit le premier jour de la semaine, elles s'y rendirent donc au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient donc Préparer. Il s'agit donc de, de sœurs, vous vous souvenez, hein, qui ont quitté des, des grands matins, effectivement, pour bah, aller. Et évidemment, lorsqu'il il a été abandonné, rejeté de tous, effectivement, parce que lorsqu'on a posé la question à, à, à, vous savez, au peuple qui était là, comme vous vous souvenez encore très bien, quand Pilate posa la question, voici donc Barabbas et, et voici donc Jésus, effectivement, lesquels des deux vous, voulez-vous que je puisse. Relâcher. Et, et, et alors, la population, tout le peuple, effectivement, et tous les religieux, tous les sanédrains, tous cela ils ont répondu il faut relâcher Barabbas, évidemment. Et puis, bon, ils posent la question mais qu'est-ce que je ferai moi avec ces Jésus qu'on appelle hein, le Christ Il y a un cantique qui dit Que ferez-vous de Jésus Il se tient devant toi. « Un jour tu diras plein des fois, que feras de moi ?» Tu as eu un temps, toi, où tu pouvais faire ton choix. Parce que là, il était jugé devant toi, il s'était là pour voir à peu près qu'est-ce que tu vas faire de lui. Parce que c'est ton temps, toi. Mais son temps aussi va arriver. Parce qu'il s'assira sur son trône. Pour juger, mais quand tu détiendras devant lui, tu vas commencer à te poser la question mais qu'est-ce que lui, maintenant, il va faire de moi Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire de lui Dans cet temps. Alors, la réponse de la foule, effectivement, comme vous le savez, était donc euh, libéré d'homme par Et alors, il dit mais que ferais-je donc de ce Jésus qu'on appelle le Christ La réponse était crucifier le Et voyez-vous, c'est ce que Pilate a fait. Il a donc donné au peuple et au Sanhédrin et à l'Église ce que l'Église voulait. Je crois que l'autre jour, nous étions ici et, et je vous ai posé la question de pouvoir savoir qu'à un certain moment, on ne doit pas aller simplement comme si on va comme d'habitude. On doit se poser la question quand même, parce que ton lit, mais pourquoi il a été rejeté Pourquoi est-ce qu'il a été aussi crucifié Puis on rentre à nous-mêmes, on se pose la question, mais en tout cas, on crucifie et on rejette le malfaiteur, les les gens qui sont mauvais. Ainsi, je dis effectivement qui ont fait du mal aux gens parce que les gens qui font du mal, on, on pense même qu'ils puissent mourir beaucoup plus tôt. C'est ce que tout le monde pense. Mais on se pose la question de ces Jésus-là, quel mal avait-il fait Parce que même cet homme païen, un païen, Pilate, effectivement, un païen, qui s'était né là debout, et il a posé la télé, mais, mais que ferais-je de lui, oh, lui quel mal a-t-il fait Parce que pour crucifier quelqu'un et le condamner, il faut quand même qu'il ait été coupable. Mais quel mal cet homme avait réellement fait Posez-nous la question, posez-vous la question aussi, les bibis. Quel est le mal que Jésus a eu à pouvoir faire et cela va nous aider aussi souvent à pouvoir comprendre, jusqu'aujourd'hui quand le Saint-Esprit nous parle et nous réveille, et que, bon, ça devient comme des habitudes, effectivement, en fait que nous comprenions, effectivement, pourquoi Parce que nous sommes dans une période tout à fait particulière. Je prie Dieu que mon frère, que ma soeur puisse être secoué et se réveiller, qu'il comprenne. Le temps dans lequel nous vivons Et comme je l'ai toujours eu à pouvoir le répéter en cet endroit Nous sommes dans un âge tout à fait véritablement difficile L'âge de la Odyssée n'est pas l'âge de Fès L'âge de la Odyssée c'est le dernier âge Je l'ai toujours eu à pouvoir le répéter en disant Tous les démons, toutes les choses aussi immondes qui étaient depuis les débuts là Se sont tous concentrés ici mais ce pas que je l'ai dit, moi, c'est dans la Bible. Regardez, lorsque Daniel a vu la dernière bête, n'oubliez pas, vous y êtes dans l'Empire romain. Vous y êtes, vous savez, vous êtes en train de pouvoir vivre de, de choses que parfois vous ne regardez pas tellement très bien. D'ailleurs, juste je peux entendre. Bon, vous savez, je ne m'intéresse pas à ces choses-là, mais bon. J'entends maintenant qu'on commence à aller jusqu'à vous obliger, à obliger, à dire, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui hein, obliger de pouvoir maintenant vous, vous, vous vacciner. Alors qu'on avait entendu que dans la législation, on n'oblige personne, tout et chacun de nous est, est libre, hein, vous n'acceptez pas, vous ne voulez pas vous vacciner sans problème, mais petit à petit, d'une manière surnoire. Oui. On commence à s'élever pour dire, vous devez être vacciné. Mais comme vous vous souvenez, nous, la plupart du temps, ce sont ceux qui sont vaccinés, qui sont susceptibles de pouvoir avoir aussi des problèmes avec tous les variants. Parce que, ah ben, vous savez ce que j'ai eu à pouvoir entendre. C'est quand c'est mon bébé qui me l'a envoyé. Il semblerait par un véritable, un, un docteur de vaccins, vaccination, tout ça, qui travaille là-dedans, qui dit, en fait, mais Dieu, alors, mon bébé me dit, oh papa, Dieu est bon, Dieu nous a Mais nous l'avons entendu ici, que Dieu nous a immunisés. Psaume -nous 91, 91, vous vous souvenez Ah oui Alors, il me dit, mais vraiment, Dieu nous a immunisés. Il dit, oui, que son nom soit béni. Il dit, mais écoutez ce que ce monsieur a à pouvoir dire. Donc, c'est un docteur, en médecin qui donne. Dans... Ah. Et, et puis, il dit ici une chose, il dit, mais vous savez. Quand on fait les inoculation, on détruit votre système immunitaire complètement. C'est normal que variant des variants vous en fabriquiez. Et après avoir détruit votre système immunitaire, et vous êtes susceptible de ramasser tous les déchets qui vivent. Elle me comprend bien, Dada, je ne sais pas si tu me fais pas et, et, et alors il dit, mais dans le corps de l'être humain, Dieu a créé ce qu'on appelle des anticorps. Qui lutte contre les furies. Amen, amen, amen. Dieu n'a rien oublié. Dieu, il est parfait. Il sait effectivement ce qu'il, lui, il fait effectivement. Alors nous, nous faisons confiance dans ce qui fait de. Alors pour dire que le monde aujourd'hui en fait et comme nous disons et vous ne réalisez pas. Donc ça commence dans la douceur. Oh, on invite, on fait la publicité. On voit que les gens résistent. Ah oui. <rire> il a dit, Daniel a dit, mais la dernière bête était effrayante, elle était terrible. Vous pensez que c'était un jeu, quoi? Que okay, bon, on va comme ça. Non, maintenant vous commencez à entendre. Maintenant, il commence à vous dire, vous êtes obligés. Si vous ne faites pas, donc la paix est aussi. Bah, donc c'est la faiblesse de l'homme, hein? c'est son portefeuille. Donc, effectivement, a... voyez-vous, mon frère et ma soeur, nous vivons dans un temps où nous devons avoir une position. En tant qu'un fils de Dieu, savoir où nous sommes, parce que ce qui va revenir par la suite, si nous n'avons pas eu à pouvoir réellement nous positionner dans les choses de Dieu et que nous jouons comme ceci, ce sera des moments très difficiles. Ah oui, ah oui, ah oui. Je vous l'avais dit l'autre fois ici, depuis même le début, je dis le corona ne viendra pas ça, mais c'est ce que le corona va laisser. C'est ça que vous devez arriver à pouvoir avoir. Ah oui, je vous disais ici, non que ce qu'il va laisser, observez très bien, qu ce qu'il va laisser, mais beaucoup de traces. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais bon, et, euh, bon, moi, fais fait voir, évidemment. Bon, il et, et, y, a, y a un monsieur qui a été <coughs> fini et, et, et, Il a pris une ampoule, parce que j'ai. Et voir, il, il a passé l'ampoule à son ventre, à rien ne s'allume. Il passe l'envoûte en sabot, rien ne s'allume. Il passe l'ampoule là, on a. L'ampoule s'est allumée. Et euh, alors mon bébé me dit mais papa, maintenant c'est l'étrable gratuit parce que tout le monde possède son l'étrable et j'ai dit si tout le monde a son énergie on n'a plus besoin tout simplement. on a la lumière ah oui frère, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on laisse dans beau. mais nous prions Dieu que nous puissions surtout être réveillés pendant ce temps que nous sommes, effectivement, pour que le Seigneur nous protège qu'il nous aide, afin que nous puissions être dans, nous, nous prions, comme nous disons, effectivement, bon, et que le frère et sœur ne puissent pas, il va pouvoir s'inquiéter, qu'ils aient confiance dans le Seigneur, et, euh, comme, <rire> nous, nous, sommes un peuple de Dieu, même s'il y a eu une obligation dans ce chose, vous y êtes tombé là-dedans, ne vous inquiétez pas, le Seigneur prend soin, pour autant que tu mettes pas ton cœur dans cela. Si tu mets ton cœur que c'est pour moi, ça me protège, alors tu vas avoir des problèmes avec. je dis, Seigneur, ça je n'en veux pas. Eh ben, il est capable de pouvoir faire en sorte que ce qui était comme chose dans le corps. Nous, nous devons avoir confiance dans le Seigneur. Non nous disons, nous vivons dans un temps tout à fait particulier dans lequel nous devons prêter attention. Alors ils l'ont rejeté, ils n'ont pas voulu de lui, effectivement aussi, comme nous l'avons chanté ces cantiques. Alors nous voyons que là, après avoir été donc rejeté, il a été donc crucifié. Crucifié, et on se pose la question, qui ont été très heureux qu'il soit crucifié Eh bien, c'était donc les Sanédras, c'était donc le religieux. Vous vous souvenez encore Vous vous souvenez les religieux, les religions étaient très heureux qu'ils soient pas d'ailleurs, c'est eux qui sont même allés voir même Pilate pour qui, Pilate qui avait David, qu'on le relâchât. Oh, vous savez, je crois que... <rire> et, et, et J'aime bien cet homme de Dieu. Je crois que c'est l'apôtre Pierre. Je crois que ça doit se trouver dans les actes au chapitre euh, 3, je pense. Regardez cet homme ici, qu'il dit, hein, il dit bien, il, il, il le répète, je suppose qu'on va, va le retrouver. Acte 3, c'est cela oui. Acte 3, ah, c'est cela oui. Je suis mis, acte 3. Voilà. Voilà, je pense que c'est cela, oui. Voilà, voilà. C'est acte 3, le verset 12, il dit. Pierre, donc, vous connaissez en fait l'acte 3. Hein? C'est l'important là qui était donc. Il dit, mais qui donc, donc qui, a, qui a pu marcher. Vous vous souvenez, non Pierre, voyant cela, dit donc au peuple, il dit, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous Comme c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. J'aime beaucoup ces hommes. Vous voyez en fait il, il, il, il, la manière dont il parle effectivement, Il montre effectivement que ce n'est pas nous. Ah non, non, ça doit pas être nous, mais c'est pour que le peuple puisse toujours avoir les yeux fixés, pas sur eux, mais sur celui qui fait. Ça a toujours été comme ça dans la Bible, mon frère. Alors écoutez, bien, très bien, nous continuons d'abord cela. dit, mais Si ou par notre piété, que nous avons fait marcher cet homme, non. Et pourtant, regardez très bien comment cela s'est passé, non, je me, je me, je me, Dieu, Dieu, Ici, si Pierre et, et Jean, verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure, vous vous souvenez, non il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle. Et, et pour qu'il puisse demander pour qu'il demande de l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui, dont les deux, hein, et il dit, « Regarde-nous, pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et il dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement. Il s'attendait à recevoir de quelque chose. C'est vrai. hein Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Je n'ai pas de jet privé. Ah oui, c'est sûr. Aujourd'hui, je crois que aujourd'hui, tout ceux qui veut se faire passer pour un grand pasteur, un grand prédicateur, un grand homme de Dieu, il doit avoir un petit jet. J'ai dit, mais nous en avons parlé ici, il doit avoir un petit jet, hein, il doit avoir un, un, une grande maison. Il doit avoir, Je me suis dit, Seigneur Jésus, ah, que Dieu nous aide, combien les gens sont tombés dans les bars. Les musiciens cherchent ça. Les idolâtres cherchent ça. Les politiciens cherchent ça. Quoi Des voitures des footballeurs. Ils peuvent avoir dans leur garage 15, 20 voitures. Mais toi, un prédicateur. Tu veux être comme les musiciens, tu veux être comme les les, les, les, les footballeurs, c'est pas avec des jets privés, des ceci des ça, bon c'est bien, c'est pas un problème, chacun est libre. J'ai dit cela, mais c'est pour que vos yeux s'ouvrent quand même, que vous puissiez quand même, vous nous en avons parlé ici, vous vous souvenez, mais n'oubliez pas cela. Alors regardez très bien, parce que voyez-vous. Aujourd'hui, hein, je pense que c'est un peu la manière dont les gens... Vous savez, le monde est tellement dans la corruption, c'est-à-dire l'esprit des gens est tellement corrompu que les gens aujourd'hui, comme ceux qui sont aux États-Unis, ils ont péché ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Et ça aussi, c'est parti en Afrique, hein, partout, évidemment, aussi. Hein. <rire> Partout, vous savez, dans les églises en Afrique, vous, vous ce que disent ceux qui disent le message, c'est pas moi, vous allez trouver tout ça. Et vous, vous voyez, il y a autrefois je regardais, vous voyez les, les, les, les, les, les pasteurs des, des églises de message qui sont assis comme habillés comme des, des star people. Ils vont la mettre les photos, hein Hein, des star people, ils vont trouver des oui mais vous savez, parce que frère Branham a dit qu'il faut bien s'habiller. Bon, on n'a pas dit qu'il venait avec des sacs à l'église, mais il y a quand même s'habiller, s'habiller. Ah, vous me regardez, ça vous Mais c'est la vérité, frère. Vous savez que la Bible, la Bible nous fait nous fait savoir aussi effectivement que même quand nous devons nous habiller, on ne doit pas aller quand même au-delà. Je pense dans, le, dans, dans le Timothée, n'est-ce pas parce que vous me regardez comme ça, et ceci, en oh, frère, en oh, frère. Non, il faut faire attention. Il ne faut pas non plus exagérer, parce que bientôt on va voir le mariage. Je n'ai pas dit non plus, ne venez pas venez avec des sacs. Hein. Non, soyons équilibrés. Parce que je pense, dans Timothée. Hein. Et, et, et, regardez très bien. Je suppose que c'est cela. Hein. J'étais dans les scènes d'écriture ici. ils ont, dans cela, et puis, dans, dans, dans les actes. Je crois dans Timothée, au chapitre 2 ou 3, je pense bien que ce que je me sache, on peut le trouver, mais je pense bien. Vous, vous êtes fâchés? Non! Ça, parfois ça dérange quand on arrive à toucher peut-être choses chose, oh, qu'on n'y a pas, qu'on ne vous touche pas aussi. Ah, merci Seigneur. Dieu est bon. Je l'ai trouvé. j'ouvre comme ça, je l'ai trouve 1 Timothée chapitre 2, vous m'en voulez pas. Merci beaucoup. Mais le Seigneur vous aime beaucoup. Hein? Il nous aime bien aussi. Hein? Parce qu'il ne veut pas qu'on soit comme des Star People. Il ne faut pas copier les Star People. On n'en a pas besoin de vous. Nous habiller bien. Mais vraiment, il vaut bien. Pas au-delà, pas au-dessus, mais on y va bien. Et puis pas des sirènes non plus. Parce que, vous savez, les sirènes sont des mauvaises choses-là qui sont dans les Vous comprenez, non enfin, Vous comprenez Je pas, des sirènes, vous connaissez comment sont des sirènes. Alors, bon. Et puis, une fille de Dieu ne peut pas être une sirène. Hein Tout de même, comment voulez-vous avoir un esprit de sirène sur vous Ça, c'est des démoniaques. Et puis on vous dit, oh, tu vas être comme une sirène. Non, tu ne tu te dis à rien de moi, Satan Oh, ça va te faire toi comme une sirène. Pas du tout. Toi tu dois être une reine. Vous comprenez Vous comprenez, hein Ok. Vous êtes fâchés non. Intimité 2. <rire> Alors, ici, il nous dit, oh, le verset, je pense euh, vais dire verset verset, euh, verset, verset, verset, verset, verset, verset 5, il dit, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » et qui s'est donné aussi lui-même en rançon pour tous, c'est là les témoignages rendus en son propre temps, et pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre, j'ai dit la vérité, et je ne m'en pas chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Vous avez entendu Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur. Parce qu'on n'a pas besoin de voir, parce que j'ai vu, vous, vous, vous pardonnerez, hein, j'ai vu, j'ai vu, euh, la dame, elle a, a fait une jupe longue, et puis, à cet moment, là elle fait comme ça. Donc, la jupe longue, oh Non, vous voyez bien, jupe longue, et puis elle fait comme ça. Alors, tout ça veut dire que la fente vient là, jusqu'ici. Donc, pour que, vous comprenez Donc, modestie, vous comprenez la modestie j'ai vu ce que j'ai dit, ce que j'ai dit, ce que j'ai vu aussi. Donc, avec pudeur et modestie, nous étions. Hein, Timothée, voilà, chapitre 2. Vous suivez, hein Amen. Ah oui, alors. <rire> parce que je sais que quand on rate là-dedans, c'est pas. Oui. Au moins que Dieu te bénisse, ma soeur. <rire> alors, je continue. Hein? J'ai vu aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. On sait ce que ça veut dire, décente. Ça, on n'a même pas fait de dessin. On ne peut pas faire de dessin. Ça, vous savez. Merci, non. Dieu te bénisse. D'une manière décente, avec quoi puis de, Ça veut dire que quand on te regarde, Vraiment. ça fait qu'on voit seulement une dame. Vraiment. Parce que j'ai toujours eu à pouvoir vous dire, vous vous mettez en saucisson. Ça, c est, c est, je ne sais pas, moi. Vous comprenez ce que c'est saucisson, non Donc, euh, la jupe peut-être de euh, l'enfant de notre soeur... Euh, euh, Edith, la fille, comment s'appelle Fidelia. La jupe de Fidelia. Vous voyez une maman qui le met à la jupe de Fidelia. Parce qu'elle est en, en élastique. Fidelia, sa jupe, vous la laissez sa jupe à Fidelia. Vous mettez la jupe qu'il vous faut. Est-ce que vous comprenez Donc, je pense que vous avez compris quand j'ai pris l'exemple de Fidelia. Comme les, les pulls de Josias. Hein voilà, n'oubliez pas cela aussi. Alors, d'une manière décente, avec pudeur, et qui encore. Et quand on parle aussi de pudière, vous comprenez Et ce n'est pas nécessaire de venir avec des blouses qui sont ouvertes ici. Parce que quand même, il pitié de nous. Vous comprenez Bon, Et puis en plus, ça c'est entre nous aussi. Nous avons placé une, deux, trois climatisations ici, et puis dans la salle à côté. Donc ça veut dire qu'on peut venir couvert, même s'il fait chaud. On a tout ça. On va dire, ah frère, il fait tellement chaud qu'on doit quand même un peu découvrir, sinon je dis non, on a tout fait pour que tout ça vous aide aussi à pouvoir être ici dans de bonnes conditions dans la maison du Seigneur. Parce que nous croyons que là, il faut être saint. Que vous êtes en soi-même, on doit comprendre. Alors il dit, donc avec donc, pudeur et modestie. Voilà, on parle donc de la modestie faut pas aller nous chercher des, des robes ou des jupes, des choses qui sont tout à fait compliquées, bazardées, pour que les jours de mariage, quand on vous voit, c'est toi la star. Non, habillez-vous bien, mais soyez modeste. C'est vrai, frère et soeur. Vous ne vous rendez pas compte que quand vous le faites, c'est vrai que ceux qui ont encore l'esprit charnel, effectivement, vont dire, oh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, -ce, qu -ce. mais en fait, ils vous enfoncent davantage. Et puis, on n'a jamais demandé quelqu'un à critiquer la pour le robe de quelqu'un ici. Hein. Je crois que la sagesse vous instruit à pouvoir avoir pas, vous la regardez. Non, vous vous, vous, vous naturel. Mais quoi que la personne va comprendre quelque part en ce moment que vous... Vous savez, il y a des de personnes qui, qui, qui sont venues ici, de nouvelles personnes. Vous ne nous, nous avez jamais entendu dire, il ne faut pas porter les pantalons ici, venez. Non, tout le monde vient avec son pantalon. Mais qu'est-ce qui se passe C'est après que ces gens vont dire Mais chez vous, c'est bizarre, on voit que toutes les dames n'ont que des jupes. Vous ne portez pas de pantalon chez vous On se pose la question. Mais votre attitude à vous demande que, que une dame ou comme ça. Et la dame vous voit vous, et puis maintenant commence à se juger elle-même. Elle dit Mais alors, c'est qui est ici, les pantalons, c'est mauvais. Ils se demandent Est-ce qu'il est mauvais les pantalons Pourquoi vous ne portez pas Alors, vous lui expliquerez Voilà pourquoi je ne porte pas de pantalon. Parce que pour moi... Bon, comme on m'a posé des questions, effectivement, aussi, je crois, à propos de pantalons, en disant, oui, mais quand même aussi, il faut qu'on qu comprenne aussi que les pantalons, il y en a des, des pantalons un peu style masculin, style féminin. Et vous dites bien pantalon, style masculin, style féminin. Vous avez dit, non Il faut se poser la question, on va savoir d'où l'origine des pantalons. Parce que oh, la question était que, bon, oh, à l'époque du Seigneur, il y avait des robes. Parce qu'il y avait les robes pour, pour les hommes et les robes aussi pour, pour femmes. Bon, maintenant aussi, il y a des pantalons pour hommes et aussi des pantalons pour femmes. Où est le problème Alors, j'ai posé une question je dis, mais quand vous sortez ici, dehors, vous connaissez les Arabes Alors, vous voyez la robe de l'arabe par rapport à la robe de la dame arabe et si vous voyez un monsieur monsieur arabe porter la robe de la dame arabe, qu'est-ce que vous allez dire Parce que c'est évident, une robe d'une dame arabe, elle est bien, elle est cousue spécifiquement. Et voyez un monsieur qui rentre dedans et qui se marche ici devant vous. Vous allez dire quoi, monsieur, il est fou. Et vous comprenez Parce que, vous savez, si on rentre dans la discussion, ça ne sert à rien. C'est une conviction qui vient de Dieu. Hein? On peut trouver beaucoup de raisons, toi à gauche et à droite. Si ça te démage, tu as la de porter un pantalon, porte-le. Tu te tues pour rien. Ça te démache là, tu es toujours en jupe, mais tu te tues toi-même parce que même si tu mets la jupe, que tu n'es pas convaincu de la jupe, évidemment, ce n'est pas, pas une bénédiction pour toi. C'est comme si on t'a obligé, si tu mets parce qu'on t'a obligé, tu ne seras pas béni. Alors si tu veux ton pantalon, mets ton pantalon. Sens-toi à l'aise avec ton pantalon, il n'y a pas de problème. Il va dire, oui, mais parce que... Non, non, non, non, vous vous sentez bien dans votre pantalon. Dieu ne vous a jamais obligé. Il a toujours dit que ça, c'est une abomination. Si tu estimes que, bon, pour toi, c'est une bénédiction, tu changes abomination en bénédiction, c'est toi-même. Mais pour Dieu, ça reste toujours abomination. Mais si à tes yeux, c'est une bénédiction, Dieu ne t'oblige pas. Nous continuons. Alors il dit... Et c'est dit, je veux aussi que, que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, écoutez bien, ni d'abus somptueux que nous disons tantôt, quoi. Que bon, les hommes se commencent à s'habiller comme des superstars, vous trouvez des prédicateurs, quand ils se mettent debout pour pouvoir prêcher, il a du blanc-blanc depuis la tête, du blanc-blanc jusqu'au bout, et tu ne tu sais plus faire la différence. Vous comprenez ça Mais c'est important ça. C'est-à-dire que nous devons, certainement, nous devons nous habiller, être propres, mais on ne doit pas arriver à pouvoir s'habiller comme dans les magazines. Sinon, on revient à l'esprit charnel, frères et sœurs. On a jeté des esprits, on a été délivrés, on est allé les chercher encore davantage. Non, je n'ai pas dit, soeur, vous ne pouvez pas vous porter de bons vêtements, des bonnes robes. Non, acheter des belles robes, c'est bon, effectivement, mais n'allez pas chercher à être comme des stars. C'est simplement à être propre, naturel, effectivement. Et ici, on nous parle bien d'abus somptueux. Évidemment, nous comprenons ce que cela veut dire, effectivement. Nous retournons dans ce que nous disions dans les actes, effectivement, cela que nous avons eu à pouvoir faire une assertion. Acte au chapitre 3, je pense que c'est cela que nous lisions tout à l'heure. Voilà. Alors il dit, ici, hein, Pierre, de même que Jean, verset 4, fixa donc les yeux sur lui et il lui dit Regardez-nous. Et il regardait attentivement. Vous savez, ça vous, ça, ça, ça choque les uns, je vois que ça fait un peu problématique. Moi, il dit Mais pourquoi il nous traîne dans ce Vous allez vous rendre un témoignage. Nous avons notre frère Julia, que Dieu le bénisse, qui a été baptisé. C'est pour que vous voyez quand Dieu aime quelqu'un, parce que vous, quand vous entendez cela, vous commencez à pouvoir maintenant hérisser les cheveux. Non, les frères Julliard était assis là. C'était un dimanche. Et j'apportais la parole ici. Et Dieu m'a conduit effectivement à parler des problèmes des vêtements. J'ai dit qu'il y en a donc ceux-là qui viennent avec des vêtements, avec des noms ici, avec des sacs, avec des noms, des chaussures. J'ai cité tout ce nom-là. Il était assis là-bas. Tout ce nom que j'ai cité, il était sur lui. Ah Oui. Ah oui, effectivement, comme ça, parfois vous me regardez, mais il sait, non, toi, si tu ne t'intéresses pas, il y a quelqu'un qui écoute. Amen auquel Dieu, si toi tu es super, super spirituel, tu n'en as pas problème. Mais il y a quelqu'un qui écoute que Dieu veut parler. Alors, il était là, si effectivement. Donc, j'ai cité, moi je, moi, je l'avais pas vu, hein. J'ai cité chaussures telle, il avait chaussures telle. Veste telle, avec les noms, il y en avait cette veste telle, effectivement. Et sac tel effectivement, il avait ces sacs, effectivement. Il dit, c'est exactement ce que je faisais, ce que j'avais. Que Dieu le bénisse. Amen. Et quand il est sorti ici, il est venu dans mon bureau parce qu'il avait, je il me dit, il dit, Pasteur, vraiment que Dieu, te... il n'a pas dit, comment ça se fait que tu peux quand même parler comme ça, non? Me dit, Pasteur, que Dieu te bénisse. Mais Dieu m'a repris aujourd'hui. Tout ce que tu as dit là, avec des vêtements, ça, ça, ça, ça, ça, j'ai dit, c'est comme ça que j'étais. Donc Dieu m'a ramené à ce que je puisse maintenant être dans cette situation d'être un fils de Dieu modeste. Bref, c'est pour ça que j'ai dit ça, pour que ça. Alors nous revenons ici. Il dit, il dit voilà, voilà, Pierre lui dit, je n'ai ni or, Il dit ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te les donne. C'est vrai, on peut faire tout, on a peut-être. Parce que vous voyez, aujourd'hui, l'évangile est devenu du business. C'est vrai. Oui, c'est vrai, frère. Ce n'est plus c'est du business. Quand on veut avoir, plus pour avoir des jetés, beaucoup de voitures, il faut faire du business. Parce que, hein, en prêchant la parole de Dieu, tu ne vas quand même pas avoir de l'argent pour pouvoir t'acheter tout ça. C'est que quelque part, tu as transformé l'œuvre de Dieu en business. En affaire, effectivement, alors maintenant, ça ne devient plus... Les âmes doivent arriver à pouvoir aller à Christ, mais bon, évidemment, il y a, il, il y a quelque chose qui s'est fait pour que cela soit bon. Je ne vais pas rentrer dedans. il dit, mais tu n'as ni ordre ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche mais <rire> c'est quand même extraordinaire que Dieu nous aide. Ah, si nous pouvons revenir à l'ancienne mode. Oui, parce que les gens ont besoin de cela. Les gens n'ont pas besoin de pouvoir voir notre bien-être matériel, effectivement, qu'on expose pour qu'on voit qu'on qu a des grandes églises, qu'on a des grandes. Je remercie Dieu qui nous maintient toujours ici. J'ai toujours dit, Seigneur, aide-nous à pouvoir quelque part, aide-nous encore voir plus grand, mais je suis toujours là. Mais j'ai dit, Seigneur, maintenant je commence à comprendre que ton nom soit béni. Si tu veux nous maintenir sous de béton, nous sommes heureux. Parce qu'ils peuvent le faire aussi. Nous avons notre tuyau qui est là Ils sont là avec des tuyaux qui passent et disent, Alléluia. Gloire à Dieu. Ah oui, Dieu, Dieu, si Dieu le veut comme ça, que son nom soit béni. Alors, il dit, le prenant par la main droite, il le fit donc lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent donc fermes. Et d'un saut, il fut donc debout, et il s'est mis à marcher, il entra avec eux dans les temples marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la porte, à la belle porte. Voyez-vous, je suis revenu ici parce que, pour vous montrer que Pierre et Jean, ce sont eux qui lui ont dit Regarde-nous oui, oui, Il a regardé les hommes. C'était les hommes. Il y avait personne là où il n'y avait que lui, Pierre, et puis Jean, il dit, dit, dit, dit, dit Regarde-nous Puis il le regarde, il dit Mais ils vont me donner quelque chose. Mais il dit, mais, je n'ai ni or ni argent. Qu'est-ce que vous avez donc à m'offrir Il dit Ce que moi ici, j'ai, je te les donne. Et bien, il dit mais lève-toi et il s'est levé donc il a vu que c'était des hommes qui ont parlé et qu'il s'est levé et quand il a levé c'est effectivement qu'il a commencé à louer Dieu et tout le monde savait que c'était donc l'important de poser voilà pas la belle et comment aujourd'hui il marche depuis sa naissance il n'a jamais marché on n'a pas vu qu'il dit mais il n'y a que ces deux personnes là donc ils suivaient ces hommes là donc ils ont vu que ces hommes là les deux là ont fait réellement quelque chose et ils pouvaient se dire effectivement que, voyez la puissance que nous avons effectivement commencé à pouvoir s'élever eux-mêmes. Non Parce qu'il n'y avait personne là, il n'y avait que deux. Parce que ce monsieur n'a vu que ces deux personnes, et il louait ces hommes-là. Mais ces hommes ont dit effectivement au peuple, effectivement, que, regardez, c'est pour ça que je suis revenu ici, verset 12, dit, mais Pierre... Voyant cela donc, effectivement... Mais, bah non, non, je vais, je vais continuer d'abord. pour Et puis, d'un saut, il fit donc debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprises au sujet de ce qui lui était donc arrivé. Mais comme il ne quittait pas Pierre et Jean, <rire> tout le monde, tout le peuple étonné a couru donc vers eux au portique, du, au portique du Salomon. Il dit, mais Pierre, voyant cela, dit au peuple homme, à l'israélite, pourquoi vous donnez vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Voilà. Mais c'est quand même eux qui ont prié. Bien sûr. <rire> c'est sûr. Il dit, mais pourquoi vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance. Frère, tous les prédicateurs devaient quand même lire ça. Et aujourd'hui, ils ont bâti des temples, des ceci, enfin, des, des, grands bâtisses, effectivement. Ils ont devenu des grands, grands. Mais tu es grand de quoi? Qu'est-ce qui fait de toi que tu es grand? Alors, il continue ici, il dit, mais, et pourquoi, pourquoi avez-vous vous allez vous dire cela, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance, ou par notre piété, que nous ayons fait marcher cet homme. Que Dieu soit béni. Et pourtant, ce sont eux qui étaient là. Qui ont vu cet homme effectivement, qui ont dit, mais nous n'avons ni or ni argent, dit mais regarde nous. C'est qu'ils étaient quand même touchés dans leur cœur de voir que cet homme-là venait à cet endroit déposé, il n'avait pas de pieds Et il demandait l'argent, oui, ils étaient touchés. Mais regardez comment, il dit, mais c'était par notre piété à nous. Comme si c'était nous qui avons fait marcher. Mais c'est pareil que Dieu a fait la chose. Mais non, il voulait montrer au peuple, effectivement, que même si on fait tout ça, cela ne vient pas des pierres. ce n'était pas des comédiens, frère. Comme les autres. ah c'est quand même Dieu qui fait au fond, du mais voyez comment je suis puissant. Ça, c'est un démon. Mais c'est vrai, frère et sœur, non. Nous n'avons pas la puissance, la puissance vient de Dieu. Mais ça, il faut le dire, effectivement, pour que le peuple comprenne. Mais si tu concentres tout en toi, il y a un problème. Ah oui Bon, je continue vite, rapidement. Il dit, non, continue, il dit, il dit. Alors, il dit, mais continue, il dit. Et comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Verset 13, il dit, mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac, frères et sœurs, nous devons revenir sur le fondement véritable. Oui, il dit les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que c'est lui qui aime être loué par son peuple, adoré par son peuple, c'est Dieu. Amen. Et s'il est fait, c'est pour que le peuple dise qu'il est toujours vivant. Amen. Il dit bien les dieux d'Abraham, c'est que c'est Dieu-là qui était Abraham jusqu'à aujourd'hui. Il ressuscite, il guérit, il fait marcher. Amen. Bien sûr. Allez-mais Le Dieu d'Abraham, je t'en le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. « Le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus. » Voilà le point. Ah oui, c'est toujours là le point, mon frère. Donc ils doivent ramener le peuple à un seul point. Il dit même que Dieu te bénisse, mon frère. je prie. Il dit même, même si vous nous voyez aussi puissants, même si on a fait marcher cet homme ici, ce n'est pas par notre piété ou notre puissance, non Alléluia, c'est Jésus Mais regardez comme j'aime cela mon frère Il continue à dire ceci, regardez très bien Il a glorifié donc son serviteur Jésus Que vous avez livré et régné devant Pilate On s'est posé la question Même Pilate a dit mais quel mal c'est Jésus a fait régné un voleur. Un meurtrier, quelqu'un qui fait mal, effectivement, et qu'on peut même demander, qu'on puisse même hein, détruire, même enlever, même emprisonner. C'est Jésus. Il dit, mais <rire> pendant que les gens... C'est ça que vous devez réaliser, frères et sœurs, que notre Dieu veut que nous puissions aussi comprendre. Comme... Les Sénégrins, les Sanédrins, tous ces, ces hommes-là qui étaient ensemble, qui les Sénégrins, les les, les les Pharisiens, les Sénuséens, tout cela, en fait, qui étaient donc le représentant auquel le peuple, voyait que c'était vraiment des hommes de Dieu. Comme ils n'avaient pas grillé ces si Jésus, effectivement, parmi eux, qui combattait ces si Jésus, donc aux yeux du peuple, et de beaucoup de gens, c'était comme si Jésus n'était pas aimé par Dieu. Parce que le fait que ces religieux-là ne l'aimaient pas, puisqu'ils montaient comme c'était en fait les représentants de Dieu sur la terre. En plus, n'oubliez pas, frère et soeur, euh, euh, Caïf était le souverain sanctificateur. Et puis c'était dans les temples où, où les gens allaient prier effectivement. Et c'est là tous ces sanhedras là, le conseil dont tout le monde, les juifs effectivement, ils n'en voulaient pas. Souvenez-vous lorsque lorsque l'aveugle né qu'il a pu recouvrir la vue, Donc on a dit effectivement que ses parents on les a appelés. Vous vous souvenez quand même. C'est pour ne pas comprendre beaucoup de temps. Vous vous souvenez comment les parents ont répondu. Parce que on avait dit mais si quelqu'un reconnaissait Jésus comme un serviteur de Dieu il sera exclu parmi nous et qui pourra hein, ne pas vouloir aller dans les temples où on voit que ce sont des grands parce qu'avec des affilactères, des vêtements aujourd'hui encore les gens sont quand même de la même manière hein. on est impressionné par les bâtisses, on est impressionné par les grands rassemblements, tout ça ne soyez jamais impressionné par ces gens de choses pas du tout mon frère et ma soeur non, non, non, non, non, non, non. vous savez dans les psaumes 105 il dit qu'ils étaient alors très peu très peu Qu'est-ce qu'il a fait Il dit, il châtilla des rois à cause. Il est très peu nombreux là. Il a dit, ne touchez pas à mes Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Oui, vous ne vous rendez pas compte. Nous continue rapidement ici. Alors, regardez bien, il dit, il dit, serviteur sur le serviteur Jésus, Jésus, vous avez livré et renié devant Pilate et pourtant il était serviteur de Dieu ah oui mais vous l'avez rejeté croyant que d'ailleurs d'ailleurs d'ailleurs vous savez comment il disait, mais disait sur la croix mais disait, mais si vraiment hein, Dieu l'aimait qui nous prouve effectivement qu'il descend de la croix ou ceci que Dieu ne Dieu l'a abandonné bien sûr que c'est comme ça qu'il voyait la chose les religieux donc l'esprit religieux effectivement nous avons un grand problème nous c'est en fait les yeux les yeux nous trompent beaucoup Mmh. Quand nous voyons en fait nos yeux naturels Il faut que le Seigneur notre Dieu nous Donne des yeux spirituels En fait que nous ne soyons pas impressionnés par des choses Parce que l'homme, Satan aime bien faire des grands Des grandes choses pour impressionner La vue des gens effectivement Mais Dieu ce n'est pas dans des choses visuelles en fait C'est dans les choses spirituelles C'est pour ça que nous devons vraiment apprendre Parce que comme on l'a dit de lui Il a venu ni beauté ni éclat pour attirer nos regards Vous vous souvenez Bref, bon, alors maintenant écoutez bien il dit, donc Pilate qui était d'avis qu'on le relâche ah, vous avez régné le saint et qui ça est le juste donc vous vous rendez compte vous avez régné le saint le saint avec un, un grand S hein? vous avez régné le saint et aussi le juste avec un grand J et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier vous suivez donc, il a saisi cette occasion de voir avec le peuple qui était étonné parce que ce peuple-là, il avait peur de croire en Jésus. À cause de quoi Mais à cause, effectivement, des, des prédicateurs, des Sanédrins, des sociétés, effectivement, pendant qu'il était parce qu'on disait qu'il faut pas le croire, c'est l'écrit, effectivement. Donc, le peuple était influencé. Alors, maintenant, il vient de il dit, mais vous l'avez rejeté, vous l'avez régné, effectivement. Et puis, il dit, mais vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Voilà des hommes, mon frère. Ils parlent de celui dont ils sont témoins. Parce que, mais si toi, tu n'as jamais rencontré les seigneurs. C'est vrai, frères et sœurs. Voilà les problèmes, je comprends. Voilà les problèmes que tous ces hommes en gamme ont. Ils n'ont jamais rencontré les seigneurs. Ils ne se sont même pas rencontrés. ils ne se même pas présentés à eux. Ils ne l'ont jamais rencontré ni même pas vu. C'est vrai frère, pour servir le Seigneur, pour avoir part effectivement dans l'œuvre comme dans les cinq ministères, parce que c'est cela dont on a besoin effectivement pour l'édification du corps de Christ, il faut l'avoir rencontré. Pas que j'ai dormi, j'ai fait un rêve, non Il faut qu'il soit là, qu'il te parle, parce que frère et sœur, comment peux-tu l'aimer et comment peux-tu parler de lui Parce qu'il faut qu'on parle de lui, sans le connaître. Il faut quand même que je parle de celui que nous avons donné un exemple la fois passée. Comment veux-tu que je parle de Christian Je vais raconter des histoires à son propos. Oh, vous savez, oh, Christian, il est méchant, il est mauvais, il ne sait rien faire. Je donne un exemple. Mais vous, vous l'avez connu. N'est-ce pas Celui qui a connu, mais non, il n'est pas comme ça. Il dit, mais comment tu me dis, mais je le connais bien, voilà comment il est, c'est un précieux frère. Ça, vous savez le dire. Parce que vous le connaissez. Mais si vous ne le connaissez pas, quand on va vous raconter de lui, ah, vous savez, il est mauvais, il est méchant, il arrive toujours là, quand il arrive, mais il est toujours un peu avec le visage fermé. Il dit jamais bonjour à tout le monde, effectivement. Et il ne sourit même pas. Vous dites, mais c'est pas possible. On le connaît. Il dit bonjour à tout le monde. Il sourit à tout le monde. Il sourit quand même à tout le monde, non Je, je, je, je regarde. Je regarde. Vous, vous me regardez comme Il ne vous sourit pas, lui ah, J'entends j'ai la paix la paix ici quand même je crois que chacun de vous il sourit non Amen. même si vous avez un problème avec lui quand vous venez ici quand il chante vous l'aimez non Amen. même si vous étiez fâché contre lui quand il se met ici et chante vous l'aimez non voilà, donc c'est pour que nous comprenions les choses. Et il dit, nous sommes témoins, nous en sommes témoins. Donc il parle effectivement de la chose vraie, parce que quand il dit que vous l'avez rédigé, c'est pas qu'on m'a raconté, nous étions là. Ce que vous avez fait, c'est vrai. Et le peuple reconnaît cela, dit, mais oui, mais parce que ça s'est passé non pas en dessous, mais devant tout le monde. À Golgotha, c'était au-dessus. Quand même, Pilate, c'était le gouverneur à ça, tout le monde était là. Donc vous étiez là, vous avez entendu effectivement. Donc il rappelle effectivement cela, pour leur montrer comment, voilà ce qui s'est passé. Il me dit, verset 15, il me dit, vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Il dit, mais c'est par la foi en son nom, pas en mon nom à moi, pas ma pitié, c'est par la foi en son nom. Amen. Vous comprenez frère, pourquoi c'est nécessaire. Okay, écoutez, très bien, j'aime bien comment il a dit ça et ça j'aime beaucoup, il dit mais c'est par la foi en son nom que son nom hein, foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez la foi en son nom et son nom alléluia oui mon frère ah, je comprends pourquoi il disait qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lesquels nous devions être sauvés. Voilà pourquoi le nom de Jésus doit être connu, proclamé, aimé, et vraiment désiré, et toujours vouloir l'entendre, effectivement, ça, c'était dans des prix, dans les saintes écritures. Amen. Et nous réalisons qu'effectivement, que nous avons reçu le même esprit, parce que nous sommes sur la même longueur. Amen. De demeurer dans les choses que le Seigneur lui-même nous a donné et dit, mais hey, c'est par la foi en son nom que son nom a réformé celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Ah, ah. On aurait pensé que c'est la puissance. Non, c'est la foi en lui. Voilà là où Dieu veut toujours nous conduire, frères. Même quand tout va mal, il y a un lieu de refuge, mon frère. Quand je me tiens là, et dans cela, je sortirai toujours plus que vainqueur. Bien sûr, monsieur. C'est pour ça que vous verrez que le diable combat toujours. Nos frères et sœurs ne comprennent pas. Satan est très rusé. Et quand il a vu qu que les choses devenaient difficiles, et bien il a maintenant fait sortir l'église catholique. Hein. Qu'est-ce que dit? Quand le a commencé à pouvoir faire. Et vous voyez, il a fait sortir un monsieur, non? Il s'est fait passer lui maintenant pour un précurseur. Non, non, non, non, non, non. non. Il était vicaire fini. C'était donc le, le successeur du Fils de Dieu, en fait. C'est-à-dire que le Fils de Dieu sur la terre, lui, il est célébré sur la terre. Il est le, le représentant. Donc lui. Et puis bon, bien aussi. Bon, il est le représentant. Mais alors, on se pose la question de savoir, mais les représentants en quel titre en quel niveau Parce que quand on voit les actes qu'il pose, effectivement, il les pose au nom de qui Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, quel rapport y a-t-il entre Jésus et les titres de Père, Fils et Saint-Esprit Parce que nous n'avons jamais vu <rire> ni un apôtre ou un disciple <rire> qui a fait ou qui a posé un acte ou accompli une œuvre dans les saintes écritures au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez Mais ce que nous avons, nous venons de lire effectivement, nous réalisons la puissance qu'il y a dans ce nom-là. Et son nom a raffermi et son nom en lui a fait que cet homme ici se présente devant vous à une entière et pleine donc guérison. Alors, c'est comme ça que, rapidement, nous terminons par là. Nous voyons que, là, dans le cheminement qu'il était dans Luc, Luc 24, nous étions, hein, après que toutes ces choses se soient passées, qu'il a été, donc, aussi, donc, en, en sévénie. et voilà que, sur le chemin de Maïs, les deux, là, qui marchaient, et qu'est-ce qui s'est passé On va terminer, Luc 24. Et qu'est-ce qui s'est passé Et il dit, voilà que... Verset 13, effectivement, il dit donc, 24-13, il dit, mais, et voici ce même jour, deux disciples allaient donc à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Vous comprenez Donc voilà que quand on est un, un, un disciple, qu'on est... Quelque part, on a un fils de Dieu, je pense que ce qui doit faire l'objet de tous les jours de notre entretien, notre conversation profonde, doit toujours être les choses qui nous édifient. La Bible dit que vos paroles soient toujours assaisonnées des scènes. Pourquoi toujours les disputes à la maison Dispute dans le frère, nous, entre nous, on ne peut pas se disputer. Avec tout ce que nous recevons, nous entendons, on ne peut plus jamais avoir quelque chose contre son frère et ça c'est dans son cœur. Avec tout ce que nous entendons, on ne peut même pas avoir une mauvaise pensée, mon frère. On les lit, je ne sais pas combien de fois on les lit, et c'est peut-être 13, mais que ce sont même, même mémorisé. C'est écrit. C'est quand même dit, mais dit, vous connaissez l'écriture que nous aimons non? la charité, ne se vend point, elle ne soupçonne point les mal, elle ne pense pas. Mais je dis, mais Seigneur, on lit tout ça, mais quand même, ça doit être quand même. En nous, nous ne devons pas être à ce Nous devons nous passer. Nous tendons à ce qui est. En <rire> ce qui est parfait, c'est que nous ne tournons pas nos regards vers ce qui est derrière nous. Nous tournons nos regards vers ce qui est en avant. Alors, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé pendant qu'ils parlaient et discutaient. discutaient de quoi Eh bien, c'est ce que nous venons de pouvoir entendre, hein. Hein, que Pilate avait donc régné, ceci et cela, vous vous souvenez? Rejeté, tout ça. Il parlait effectivement de, de ce qui était, qui ne sait pas qui les a vraiment touchés parce qu'ils étaient impliqués dans la chose. Et puis il dit, et pendant qu'ils qu parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et dit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient donc empêchés de le reconnaître. Mais il leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent leur attristé. L'un des nommés Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours »« Quoi ?» leur dit-il. Voyez-vous, frères et sœurs, nous sommes appelés à pouvoir vraiment nous édifier mutuellement. Et cela, vous êtes chez vous, à la maison, vous avez, vous avez la désir de pouvoir avoir votre frère, votre sœur au téléphone. Vous l'appelez, qu'est-ce que vous allez lui dire Si par exemple, n'était pas là dimanche à l'assemblée, qu'est-ce que vous allez lui dire vous lui faites savoir ce que vous avez entendu, ce que vous avez reçu. Ma soeur, nous étions là, nous étions avec des frères qui étaient venus, puis nous avons eu un service merveilleux de baptême. Vous comprenez cela Parce que si par exemple dans son cœur n'a jamais été convaincu par cela, effectivement, bon, il sent que par cette manière, vous lui faites comprendre, effectivement, ce qu'il en est. La soif sort du cœur. La désir, il pouvoir dire, oh, ah, j'étais oh, absent, je suis resté pas j'avais peut-être un film à pouvoir regarder à la télévision, Seigneur, j'ai raté. Bon, parfois ça arrive comme ça. Hein? Donc euh, on a des documentaires ou des, des choses qu'on veut regarder, on reste là, on dit « bon, je vais me connecter, mais tu ne te connectes pas ». Parce que comme tu n'as pas encore arrivé à la fin de ton épisode, c'est difficile de se connecter, de dire « ah, je vais, quand Frère Daouda va mettre sur la ligne, je vais écouter ». Mais comme Frère Daouda il met encore aujourd'hui, puis demain il met un autre, tu n'as pas écouté le premier, tu trouves le deuxième et puis le troisième, finalement tu n'as rien écouté. Non, ça arrive comme ça parfois. Non, non. Vous, C'est-à-dire qu'il faut que nous nous excitions donc à la charité, c'est-à-dire à, à l'amour. Quand vous avez votre frère, votre soeur au téléphone, parlez-lui de ce que Dieu a fait pour vous. Parlez-lui de ce que vous avez entendu. Mais dites-moi, soeur, parce que voyez, vous, frère, et soeurs. vous mon frère et ma soeur, vous dites, ah, j'ai vraiment à cœur. C'est dimanche ici, si, sort, qu Qu'est-ce qu que tu fais Tu viens à l'assemblée et dis, ah, j'ai à cœur, bonjour, C'est dimanche, si on peut chanter un cantique ensemble. Ah bon, avec moi Oui, pourquoi pas avec toi Parce qu'il ne chante jamais. Et oui, oui, il ne chante jamais. Il dit, mais sœur, vraiment j'ai à cœur. Et est-ce qu'on peut se voir, par exemple, le, euh, samedi, peut-être une heure seulement. On va répéter un cantique. Il... Vous voyez, vous le faites sortir de quelque chose qui est... Il dit, mais samedi, j'ai un manche, non, non. Il dit, ah oh, là, ah, oh, la sœur, t'es a pensée à moi vraiment pour que je puisse arriver à pouvoir chanter un cantique dimanche avec lui, avec elle. Ah, oh, maintenant, Seigneur, il va commencer à prier. Seigneur, aide-moi, que ma voix soit bien. Vous le poussez à pouvoir prier maintenant pour se préparer. Puis il vient et vous ce jour là vous montez vous chantez vous avez sauvé quelqu'un sans vous rendre compte il faut se soucier des même quelqu'un avec par exemple que tu vois qui tu vois qui se voit la plupart du temps qui te fouille quand il veut t'approcher il te fouille là il ne veut pas s'approcher de toi alors toi cherchez la personne j'ai dit ça j'ai vu que euh, j'ai envie je sens qu'effectivement si on peut quand même euh, chanter quand même ensemble moi je, ta voix toi elle me plaît beaucoup je veux qu'on chante ensemble ça m'aiderait il va dire oh moi parce qu'il va dire qu'il sent que dans son cœur tu, tu pas, dire moi moi vraiment, vraiment, vraiment, dis, mais, mais qui d'autre Mais c'est toi. Moi, tu veux, moi, vraiment Mais j'ai dit, mais. Oh. Et puis il va bah, te dire, mais moi je pensais que. Tu pensais que quoi Que tu ne me portais pas dans ton cœur. Mais c'était mon je te les porte. Tu es à mon cœur, mais je viens vers toi. Pour... Frère et sœurs, il faut sortir. De toujours rester chez vous, penser qu'on pense du mal de moi. C'est là et penser, non, pense, nous ah, pense il pense du bien. Laisse-moi l'approcher. C'est ça, en fait, la communion. En dehors d'ici, on doit continuer cette communion dans la parole de Dieu et parler des choses que le Seigneur, notre Dieu. Nous donne. Alors, pardon, nous étions au chapitre 24, je vais terminer. Il leur dit Mais de quoi vous entretenez-vous en marchant Et ils s'arrêtèrent, les rattristaient. L'un dieu nommé Cléopas lui répondit Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci Mais quoi leur dit-il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 Chacun pouvait se tourner aussi dans son business, puisque, mais de toute façon, il n'y a plus rien à pouvoir faire. Et puis bon, on doit parler encore de lui pour quelles raisons. Mais de toute façon, on nous espérons... En fait... Mais ça travaillait le cœur. On continuait à pouvoir se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi cela, effectivement Nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce ne sont pas nos affaires qui doivent nous intéresser. Et on dort, on se réveille, comment je vais faire ceci Non, tu dis, Seigneur, mon Dieu, mais est-ce que j'ai fait vraiment ce que tu voulais que je fasse Sœur, jeune frère, jeune sœur, ça doit être quelque chose de motivation dans votre vie. Vous savez, j'ai été jeune aussi, frère et sœur. Oui, j ai, j ai, je suis passé par vos âges là. Mais toute ma vie entière, que Dieu, mais Dieu moi, je pensais toujours au Seigneur. Mon désir était de pouvoir plaire toujours au Seigneur. Vous ne pouvez pas me dire, frère, les études, pas face, et si c'est cela. Je fais des études aussi. Je n'ai votre âge aussi. Avec toutes les passions de la jeunesse. Je suis passé par là. Mais j'avais toujours le Seigneur dans mon cœur, dans mon esprit. C'est possible on va dire, ah, ils sont vieux. Oui, nous sommes arrivés de vieillards. Mais nous étions aussi de jeunes. Nous avons passé par tout ce que vous passez. Oh, nous les jeunes. Vous arrivez aussi à notre âge. Si Dieu vous garde encore en vie, vous arrivez à vous dire, ah, nous quand nous étions, quand nous étions, mais maintenant vous y êtes là, mais nous étions là aussi. Donc, on n'était pas, ne s'ennuyait pas à l'église. On s'ennuyait chez nous à la maison qu'on s'ennuyait. On était vivement à l'Assemblée. Et quand nous étions, ah, nous jouions les instruments. Pas qu'on me suppliait. Je voulais, j'ai désiré. Frères et sœurs, j'ai fait tout ça. Jouer aux instruments. Diakonat, être diable, j'ai fait tout. Que Dieu te bénisse. Conducteur d'échange, j'y j'ai fait. Ah oui. Nettoyer l'Assemblée, j'ai nettoyé. Chercher les passeurs au travail, j'ai cherché. <rire> vous direz pas que le vieux là il n'a rien fait le vieux a fait quand il était jeune il a fait tout ça nous avons ce désir frère il faut que nous revenions comme au jour d'autrefois où chacun nous en prie où chacun de nous avait quand il ne voyait pas sa soeur un jour ou deux jours le cœur parpité quand il ne voyait pas son frère je bénis Dieu pour ce qui s'est passé entre mon frère euh, François et notre sœur euh, Alice vous allez comprendre parce que chaque fois si une soeur appelle un frère, ah, il a l'intention. Il y a toujours, pourquoi toujours l'intention Que Dieu bénisse ma soeur Alice. Que Dieu te bénisse, ma soeur Alice. Vous devez prier pour elle aussi. Aujourd'hui, il nous a amené un frère qui pense. Même les frères vous penser qu'il va me faire choucher des dragages, comme on dit des dragages. Mais c'était pas, pas. Enfin, comme je dis, c'est dragué pour que ça arrive jusqu'ici. Enfin bon. Mais, mais, mais c'est vrai. Et puis bon, vous appelez un frère parce que c'est votre frère. Vous appelez une soeur parce votre soeur, mais il ne faut pas non plus appeler aux oh, soeurs et puis tu passes 46 et 2 heures. Où, et bon, finalement, en 2 heures, je crois qu'on va commencer à avoir une virgule. Je limite pas le temps, mais quand même. Hein? Et puis, c'est à quelle heure tu appelles la soeur à minuit ou le quart moi j'ai dit aux enfants à la maison, j'ai dit 9h, 9h, 9h, 21h. Je n'ai vais pas ding entendu... sonnerie, oh, oh ceci veut avoir des nouvelles. J'ai dit non, des nouvelles c'est avant. 17h, 18h, 19h, ok. Mais à partir de 20h, 21h, plus heures... de. C'est normal. Oui, mais tu es où Je suis au téléphone, mais avec qui Oh Gaspard, Gaspard Frère Gaspard là 22 heures, 22 heures, pour je sais quoi, du piment. Est-ce que vous comprenez Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Lève vos dons, nous allons prier. Redonne-nous ces jours heureux Quand le Saint-Esprit remplit chaque jour I'm